Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, où peut des vidéos. Donc, euh, si vous avez une image, ça, avez visage visage pour la première fois, c'est Zamino, c'est Frère, Adorateur Bertin d'Orville-Mort. Donc, si vous venez pour la première fois sur la chaîne YouTube, nous invitons ou à vous abonner. Donc, vous pouvez aller sur le bouton rouge là qui marque S'abonner. Si vous pouvez vous abonner, vous pouvez le marquer en rouge. Vous écrit cliquer sur s'abonner et puis va activer petit cloche là pour capable toujours recevoir toutes vidéos que nous postez sur chaîne, chaîne YouTube ça Donc chaîne YouTube est une chaîne qui là particulièrement pour capable booster ou spirituellement pour capable grandir la caille de Dieu. Donc si vous cherchez une chaîne YouTube pour capable vidéo pour avancer la caille de Dieu, donc on a une très bonne adresse. Donc je dis à nous là particulièrement pour nous d'abord remercier tout le monde qui déjà rejoint nous sur la chaîne, qui a abonné avec chaîne chaîne et qui toujours gardé toutes les vidéos que nous partageons. Mais nous là particulièrement pour nous capables de motiver et encourager tout le monde, tout le peuple bon Dieu, ya, face avec le travail que le Seigneur lui-même lui, lui confie. Nous, là, pour nous parler particulièrement sur la question de la traduction de la musique dans le Champ d'Espérance. Donc, le 1er juillet qui s'est passé, nous avons partagé une musique ensemble avec nous, qui c'était traduction de 8 français Champ d'Espérance dans les sujets sur la Terre. Il n'est aucun nom plus doux etc. Donc, le 15 juillet, ça, nous avons partagé avec vous traduction. 28 Français, mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Donc, nous voulons faire connaître que sous chaîne ça, nous avons toujours gagné un programme de traduction de musique de la chaîne despérance Tant tous les 15 jours. Donc, 1er juillet, nous partageons, le 15 juillet, nous partageons l'autre, le 1er août, nous partageons l'autre, le 15 août, nous partageons l'autre, ainsi de suite. Et nous espérons qu'un bel concert pendant plusieurs années, toutefois que le Seigneur lui-même lui accordait une opportunité et si Jésus-Christ lui, il faut Donc, le travail ça, nous l'avons fait particulièrement pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Et nous avons besoin de pile monde pour mettre les mains ensemble avec nous, pour que l'objectif ça, il est capable d'arriver à atteindre. Donc c'est sûr et certain, dans l'église, tout le monde toujours chante dans l'étude sur la terre. Mais pour que vraiment gagner un monde qui peut être chanter dans les sur la terre en créole. Ou du moins, il y a beaucoup de gens qui chantait dans les sur la terre en créole. Donc c'est vision ça que le Seigneur dit, nous, nous, et nous, extrêmement motivés par le Saint-Esprit, pour nous capables de faire travail ça. Mais nous avons besoin de collaboration tout le monde. Donc, qui sont capables de collaborer avec nous pour permettre que le travail soit capable de réussir. Donc, si nous traduisons la musique, la musique n'est pas arrêtée sur la chaîne YouTube là seulement. Puisque c'est l'église qui chante la musique, il faut que la musique arrive, joindre l'église. Donc, nous-mêmes, seuls, ne pas à faire rejoindre toute l'église. Donc, c'est ça que fait, nous faisons cette vidéo ça, pour motiver en conséquence, pour capable partager. Vidéo, partager version créole, partager musique avec tout le monde entourage pour que plus de monde possible soit capable de rejoindre. La première façon de supporter nous c'est la prière. Priez, bon Dieu, pour nous, parce que nous avons besoin de, de prière dans notre travail, ça que nous avons fait. Ce n'est pas un travail qui est du tout facile. Mais puisque bon Dieu, il nous pour nous faire le travail, Nous connaître que li fait provision nécessaire pour que le travail soit capable de continuer à avancer. C'est prier pour nous et puis abonner avec la chaîne YouTube. Abonner avec la chaîne YouTube, demander à l'autre monde pour abonner, comme ça, n'importe qui leur non partagez la musique. Yo, plus de monde a privé, joignez Et toutefois, plus de monde joignez c'est plus facile, plus facile pour l'église, mon Dieu. Hein? capable de jouer de la musique ça et de continuer à adorer ensemble avec eux. Donc, nous, déjà, disons merci pour ceux qui ont continué à collaborer ensemble avec nous pour que le travail soit capable de continuer à avancer de l'avant. Donc, ou même qui si a nous, qui pourraient s'abonner avec chaîne, fait ça, encouragez nous, monde fait ça, et puis, continuez partager, mettez main ensemble avec nous, parce que l'objectif est très grand. Et avec force, pas nous, seulement nous sommes capables d'arriver, arriver à atteindre l'objectif. Donc, moi, j'espère que bon Dieu aide à comprendre l'objectif. Et bon Dieu permettez que vous mettez les ensemble avec nous pour supporter le travail ça dans le niveau que le Seigneur lui-même lui permet de faire. Merci en pile à nous toutes. Merci pour ce que vous mettez les ensemble avec moi parce que ce n'est pas travail, pas moi. C'est le travail de Dieu et ça est utile à toute le corps Christ. Donc, puisque vous êtes un membre dans le corps Christ, nous sur vous mettre ensemble avec nous pour que le travail soit capable aller de l'avant. Donc, continuez à apprendre la musique, chantez, continuez à dans nous et rendez-vous le 1er août si Dieu veut pour une nouvelle traduction. Nous avons partagé le 1er juillet, nous avons partagé le 15 juillet, donc le 1er août si Dieu veut, nous avons gagné une nouvelle traduction. Nous espérons que le Seigneur est capable de bénir dans chaque grain parole qui est dans cantique et permettre que la gloire continue à manifester. Ses amis ses frères, adorateurs Bertin d'Orville-Mort, nous avons fait une vidéo pour nous sensibiliser et motiver. Espérez que vous êtes capable de comprendre ce travail là et mettez moi ensemble avec nous. À très bientôt.